Et bonjour, bonsoir, ça dépend de regarder la vidéo ça. Et je si vous dire que c'est toujours un plaisir pour moi pour, pour me ça avec vous tout ce qui fait actualité dans le pays d'Haïti. Pour ne pas rater aucune vidéo, c'est profiter abonner à la même chose pour autres, vous ça et n'oubliez pas d'activer la cloches de notification pour recevoir une notifications de chaque vidéo que vous postez sur la chaîne Déjà, je vous dis merci à tout le monde qui est déjà abonné, merci avec vous qui avez faire ça à la même parce que vous êtes intelligent ou pas vous faire prochaine prochaines Sans parler en pile, sans perdre du temps, on entre dans le détail pour la vidéo aujourd'hui. Et un gars de développement développement de république dominicaine, c'est terrible. le développement de république dominicaine, par exemple, un une région. Comme nous-mêmes, nous ne pas régler un et qui peut nous connaître, dominicaine. Et nous avons pouvons pas régler sur tout à Parce que 1937, tout bien Nous les gens. ont volé ils ont volé les même exemple, les de dominicaine. les si pas avez la copie, le mot immigratoire, l'immigration, immigration, nous avons le Et monsieur, même on est qui nous vole, on est qui nous pas fait qui ne on fiscal, pas nous fait fiscaux, on est tout qui est tout. Et que c'est Et ça, et là, c'est la route. Et nous, monde civilisé, monde éclairé, on pas la politique. Et la vie dominicaine, c'est isolé. Comme nous, avons André Michel, Major Michel, qui va faire ouvrir, oui. Et ça, on a le pouvoir, nous niveau du diplomatique. Et moi, c'est le professeur Bannika qui a dit ça. C'est deux pays où bon, vous avez C'est la République dominicaine, c'est les États-Unis. Parce qu'il y a la contacte historique, nous-mêmes avec et, et, les République dominicaine, qui vont vient dans à notre tête, qui a été occupée. Et puis, je c'est c'est de le problème parce que l'espace les a tourné. Et jusqu'à ce que nous je mets les pour les statuts de République dominicaine. Et moi, c'est dans toute ça, nous, les y l'histoire, nous-mêmes, politiques nationale et internationale, nous ne que pas ici avoir une mobilisation contre la et contre la vieille c'est du SAO. L'économie dominicaine dépend de Haïti et même question éducation dominicaine, c'est la question linguistique, la question touriste, c'est la question traduite, c'est pour, pour parler parler là, il caler l'école d'abord, c'est pour il l'école. Et la c'est son pays postulé, si vous me 10 ans, et, et après 70 ans, son pays qui est un bordel un bordel l'économie, c'est pour l'économie qui s'associe à ce Et mon pense que le cadre de vous en tant de gauche pour même nous avons faire démagogie, il faut montrer conscience macienne, formation, il faut montrer pour nous prendre l'État, pour nous faire l'État, pour nous vos politiques discrimination, ce qui mène, pour que l'État soit fort, pour que l'État soit par rapport à sa République dominicaine avec Haïti, le contexte historique est important. Et nous connaissons Haïti avec la République dominicaine, chaque guerre a lieu dans le cadre de chaque 10 jours de travail. Et qui a lieu dans les pays israéliens, nous connaissons que ça ne va pas passer. Quand l'occupation américaine et l'occupation anglo-dominicaine, Haïti et qui Chaque pays israélien, les États-Unis, comme pays est payé, il y a les pays Nous connaissons, c'est dans les pays israéliens, c'est la République dominicaine qui va être mise depuis 60 et c'est qui était plus moderne. Vous avez choisi Haïti comme ménage à marcher. marché. Vous avez regarder par les 400 000 travailleurs haïtiens qui peuvent quitter Haïti pendant la période d'occupation par la République Dominicaine à Kiba. Et pour encourager les capitalistes espagnols et français, américains et venir installer la capitale République Et vous on vu que les tout qui sont racistes et ce en même temps tout, les lions sont petits haïtiens, ces petits chevaliers, monsieur. Et monsieur va rentrer en Espagne, monsieur va prendre nous Bouzin pour se tuer. Et pour blanchir la Dominicaine. mon dominicain, c'est tout le monde Dominicain. nous avons Sous base raciste, ultra-nationaliste. chaque coup la Dominicaine en crise économique, il va carrément pour la raison du peuple, il va servir avec Haïti comme bouclier pour résoudre les problèmes politiques. Alors, le gouvernement est estime de ça. Alors, le gouvernement, l'ESCO et Divalié, les qui va signer des contrats avec Haïtiens pour faire une bataille, c'est le gouvernement de droit a servir les pays américains à l'époque pour créer une grandes usine américaines on mettre pour mettre pays aux états unis il faut qu'on des haïtiens. que ça Et tout le monde en va nous devons faire il massacres, nous tuer des milliers de haïtiens et nous devons garder contexte historique. Là, La devons la médaille ici, la médaille ici, intervenir jusqu'à ce qui est Et nous pensons, ça défini là, mauvais approche historique et les et dirigeants politiques ne yo pas yo sur et nous est et tout brésil et dominique et fait ça et il go et tout tout tout tout tout tout et tout tout tout tout tout tout et a en 1823, il m'a interdit de finir avec les non, dans nos zones, notre là Ça veut dire, pour l'histoire, la République dominicaine, il est historique. Si tout le système doit, et nous continuons à aider nous nous nous devons à à nous tout le tout les monde, nous et par y a le gouvernement haïtien, le gouvernement dominicain, qui est aussi deux peuples. Et historiquement, la vie dominicaine en une gestion tout le monde. La vie dominicaine, c'est un plus pour nous dire que nous sommes question qu'on a question La vie dominicaine, ils ils sont économie volatile, c'est une économie sont ils sont économie ici on appelle le touriste et je ne veux pas dire Dominicain, il n'y a pas beaucoup. C'est Haïti qui Malheureusement, nous avons Ariel qui est imbécile avec André Michel, avec l'ambassade Dominicaine qui ne encore rien. Dans le cadre politique mondiale, Jean-Dominicani, qui partage même mêmes idées avec nous, qui ne fait nous, et qui ne veut pas hier et pour permettre Dominicain de faire un score. Et nous pensons Haïti avec Haïti, c'est une nom, mais la dominicaine. Et le jour Haïti. Reconstruire l'économie du tout, investir la production, l'économie nationale, il faut dire que vous pas d'accord Parce que c'est que dominique qui est venu à ici, parce que a n'avez pas d'accord, ce n'est pas le produit qui est correct, ce n'est pas le produit qui mal. est normal. Et nous pensons que c'est l'État qui nous défini, ou l'autre État, ou l'autre pays qui nous venu l'État. Et nous avons côté est la hauteur. Nous connaissons quelqu'un qui depuis de 20 ans. La République dominicaine a une sélection de pays. Même deux ma présidente 24 ans, c'est deux de dominicaines. D'après FBI, d'après la Paubaï, c'est celle qui la République dominicaine qui a été financée. ma bonne coupe. même ont craqué des divulgations. Nous connaissons qui projette projeté pour prêter les pays La République a été installée. Depuis notre pour de production Et pour plus là, les pour beaucoup parce que parce que fait mieux hier fait dit là, nous combat et ça fait si un petit peu pas contre ça il y a les an-dominicains et il y a nous tout bien et les États-Unis ils ont massacré et ils créent et situation cap nous avons les États-Unis pour décision ils vont acheter six armes et puis on partait de l'armée Dominicaine, on commerce, c'est les États-Unis après nous sommes nous mêmes et les États-Unis vendent millions de dollars chaque année c'est les Azis, c'est le monde, de dans l'économie, Ce qui dépendent des qui dépendent de multinationales. Ce n'est pas une économie qui est réelle. Les gens ne décident pas de monalyser pas de la dominicaine. Ils Un nous le pays dominicain pour tout ça. Dis acheter. Ils sur notre vision, sur notre politique militaire, ils vous un je mon conseil, vous tout, qui est important, On nous en jeune et nous connaissons la médaille ici, avec CIA, et tout, et puis pays pour pour qu'il est réel, c'est pour pouvoir. Et en deux, indicateur de développement humain à Dominicaine. Le développement humain Dominicaine, par exemple, c'est région. Comme nous ne pouvons pas régler un là, qui peut être décision de la Dominicaine. Et nous avons eu tout peu de la Parce que, 1937, l'air massacre, c'est tout bien ici. Nous saisissons, je exemple, a les machines, il les caillots. Et même, il a exemple. qui si pas on va sur la Côte d'Ivoire, l'immigratoire, l'immigration, on va arrêter Et monsieur, même si qui ont fait tout, qui ne fait pas fait un fiscal, qui on n'a fiscal, et tout qui est tout. Et Et ça, là, c'est la route. nous, nous, nous, nous, nous, здесь, vamos, et nous, nous, phareil, nous, Michel, ça, nous, phareil, insolé, nous, phareil, nous, nous, la vie nous, nous, sans... nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, Niveau du massia Et moi, c'est comme je dire dit, c'est deux pays où j'ai c'est la République dominicaine, c'est les États-Unis. Parce qu'il y a la contact historique, nous-mêmes, avec les Dominicaine, qui vont vu le bagage tête qui ont été occupés. Et puis, c'est vraiment c'est coup de mental parce que l'espace a tourné. Et jusqu'à ce que je mette les statuts qui ont été en République dominicaine. Et moi, c'est dans toute historique, nous-mêmes, nous avons fait politique nationale et internationale. Nous ne sommes pas ici une mobilisation contre la raciste et contre le la de la République l'économie dominicaine ne dépend pas de Haïti et même question d'éducation dominicaine c'est Haïti, question linguistique la question touriste, c'est Haïti qui a traduit c'est pour prendre l'école d'abord, c'est pour prendre l'école et dominicanisme, c'est sont, un sont pays postulé si 10 ans et, et après 70 ans c'est un pays qui a un bordel, un bordel l'économie c'est pour une communication qui a un bagage et pensez, le cas de vous menace entre militaire de gauche même nous devons faire démagogie démagogies pour nous montrer conscience matérielle pour montrer une relation pour l'État, pour changer l'État pour un système politique et discrimination capéne, pour les États-Unis, pour les États-Unis, pour les États-Unis, pour les États-Unis, pour les États-Unis, pour Et voilà, c'est là nous qui pensons la vidéo pour aujourd'hui. Merci d'être écouté à la vidéo jusqu'à la fin. Et pas oublier, abonnez-vous avec la chaîne pour que vous fiez ça. Et activez la cloche de notification pour que vous recevez les notifications de chaque vidéo que vous postez sur la chaîne. Et pas oublier, de liker la vidéo pour que vous vous recommandez toujours la vidéo de Merci, et vous dans la prochaine vidéo. Ciao